<rire> C'est l'année, C'est dun hein dun non C'est la fin. Bon, alors. Ah ok, bon au moins je suis allé assez vite. Ok Ok, très bien, P1. Voilà oh voilà oh la qu'étale Fait tomber la palette Ouais... Allez. Ok. On ouais, va laisser. Très bien. Voilà On va quand même. So c'est ok. On a un moteur, so c'est ok, moi ça me va. Hein. Bon. Voilà. Ok. Ah oui Voilà, ça c'est ça c'est ce qu'il me faut. Sachant que l'autre. Voilà. L'autre avec son masque, elle est partie, hein. On est ouais, d'accord. L'autre avec son masque, elle est totalement partie. Par là... Non, elle s'est cachée, ok, ok, bon. Très bien, c'est vide-herculesiste. Ah, elle est où, là Ouais, fais tomber les palettes. Fais tomber les palettes, nom de Dieu! Là, ah ok. Oh, c'est tellement loin, c'est tellement loin, c'est tellement loin. Quelle horreur Arrêtez de me ninja, hein. Arrêtez de me ninja, ça me... Ça me contrit, là. Trois. Ok Et l'un Allez, je veux mes jetons. Je veux mes jetons Je vais même pas pouvoir... Y aller à bloc en fait dessus et stalker. Je vais même pas pouvoir. Je vais même pas pouvoir la stocker jusqu'au dernier. Ah la tristesse. Oh, okay, qu'est-ce tellement long! Ok. Ok. Allez. Ah oui. là, la piscine. Est-ce que je pas gagné un jeton pour ce que je viens de faire là Ok. On a quoi On a un moteur là. On a des moteurs qui sont tellement loin. Tellement loin. Ok. Ah oh, c'est compliqué là pour moi. L'autre elle est en face là. Elle était là, elle avait croisé. Oi, oi, oi. Salut, aïe, aïe. Myers, ça se ressemble beaucoup, Meyer et Myers. Je suis d'accord. Finalement, le bout de l'univers. Here's Johnny! Palette, hein? Ok. Allez, palette moi C'est compliqué là hein? Franchement, c'est giga compliqué pour moi. Hein? Oh, et je perds mon, mon jeton. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, je perds mon jeton. Ça me dégoûte. Ok, ok, ok, ok. J'ai le dernier qui est là. Avec des moteurs qui sont super éloignés les uns les autres. Elle est retournée là-dedans. Hein. Bien sûr. Très bien. Alors nous avons quoi Nous avons ça ici. J'ai oh, des moteurs qui sont tellement loin. C'est tellement l'enfer pour moi. Ah, j'en ai peut-être un, peut-être deux, peut-être deux. Ok, go. Allez, go. OUI Merci Naluima. Bonsoir à toi aussi. C'est pour fêter ta bienvenue. Ils sont pas là, ils sont en face. Ils vont l'ouvrir. Quoi Est-ce que c'est raisonnable Est-ce que c'est... Oh non. Enchins, non. Très bien. <rire> Franchement, la... la fin nulle pour les survivants Oh La fin nulle pour les survivants On oh, va bah... oui Oh Oh, vraiment Vraiment Palette. l'autre va ouvrir la porte pendant que sa, pe... <rire> sa copine va se faire Genre, ah ah ah elle <rire> Porte de sortie <rire> Ouais Ouais, attention, ouais. Non. Ouais, t'as raison, t'as raison, oui T'as raison <rire> Oh, il m'a vu Ok. Oui Qu'est-ce <rire> Oh, le talon C'est toi, c'est toi, c'est toi qui est là. Oh, c'est tellement plaisant. C'est tellement plaisant, c'est tellement plaisant. Ok, ok. Quel hmm. okay, autre est retourné, parfait. Hein. Eh bien, c'est pas désagréable Très bien. Ouais, ils sont cachés, hein. Ok. Ah, ça me va bien. Ok, d'un. Ils vont forcer, ils vont forcer, ils ont raison de on forcer. Ce lâcher de palette inutile, mon gars! C'est le Aiden. Lâcher de palette. Ah, ok. Euh, ok, ok. Ouais, ouais. C'est ouais. Ça, a quelque chose qu'elle fait, là? j'ai l'impression que ça sert des masses. Il hein. ouais, de gêne. Ok. Ouais. Elle, toi tu vas me permettre. Toi tu me permets de... Merci. Ok. Parfait. Tu as raison. Uh -huh. Ok. Un, deux, on va aller en face. On a un petit triangle, un petit euh, trigène là. On va pas tomber dans le même piège dans lequel on est tombé. J'entends des bruits de parle. On va surveiller. Ben ouais. Super idée. <rire> Très bien. Mmh. <rire> okay. Alors, bah c'est totalement rentable ce qu'elle fait mais bien sûr que c'est rentable. En revanche, bah ça a un prix. Oh, la vue là-bas Des eaux, hein. J'ai vu quelqu'un là. Ok, non J'ai vu un cucu... ...ici. T'as pas fait ça Ok. Non Ok, très bien. Hein. Bon, et ben... Désolé. pas rester là, hein. Ça aurait été un insta Bah ben ouais, du coup. <rire> je veux pas te dire que c'est l'idée du siècle, hein, tu sais. Je veux pas te dire que c'est l'idée du siècle. En fait, il y en a deux d'un côté, un de l'autre. Vous êtes obligé de faire un moteur tout seul Vous êtes obligé de me croiser à moins de faire tout le tour de la map Déjà Je pensais pas que c'était aussi avancé. Parce que là il grid. Je pensais vraiment pas que c'était aussi avancé. Ouais t'as raison Idée du siècle Palette <rire> Et c'est ainsi que... <rire> non mais des génies, des génies. Des génies. Des génies, ouais. Oui, des génies, ouais. Hein. Ouais, des génies, ouais. ouais, ouais. Alors, tu vas pouvoir te libérer là, avec euh... tout le... Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire Non. Ah mais non Mais je voulais... Aïe, aïe, aïe... Bon. Ah bah ben, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ça va, Ah ça va dans un bonhomme de neige Alors les corbeaux il va perdre son DS. C'est ainsi. Eh bien voilà.